Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la vidéo de comment réaliser un marque-page original je vais réaliser dans cette vidéo deux marque pages en même temps et je vais utiliser le même matériel que j'ai utilisé pour le premier marque-page que j'ai posté il y a quelques jours donc si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à visionner cette vidéo d'abord la vidéo précédente je veux dire et puis ensuite visionner celle-ci donc ça, ça va être du matériel de chez Action j'ai voulu vraiment euh, me baser sur du matériel un peu voilà bon marché pour montrer qu'avec du matériel qui n'est pas extraordinaire on peut quand même réaliser quelque chose d'original donc ça va être quelques pinceaux quelques brosses plates de la peinture acrylique de chez action du gesso de l'eau et euh, des euh, morceaux de papier euh, cartonné, alors des feutres, euh, si vous avez des feutres, et un feutre noir, un posca aussi, si vous en avez un, que ce soit blanc ou noir, ça fera l'affaire. Et, euh, et donc euh, je vais d'abord euh, enduire mes fonds de, de marque-page, ce sont deux morceaux de, de, de papier euh, canson c'est pas comme pour l'autre marque-page que j'avais récupéré un fond d'un paquet de chocolat donc pour ces deux morceaux euh, ces deux bandes on va dire je vais les enduire d'abord avec du gesso euh, juste pour que j'ai quand même un côté un peu légèrement entre guillemets imperméable bon le gesso de chez Axon il est pas mal mais bon il n'est pas euh, il n'est pas assez épais pour protéger euh, la surface mais bon il, euh, il est quand même pas mal on peut l'utiliser aussi comme peinture blanche si vous n'avez pas une peinture de la peinture blanche eh bien vous pouvez l'utiliser comme peinture blanche ce n'est pas extraordinaire parce que bon vous n'aurez pas un film lisse ce sera légèrement rugueux mais pourquoi pas alors je vais prendre d'abord je vais commencer par des couleurs chaudes je vais commencer par l'orange et je vais euh, mettre euh, un mélange d'orange de, de rose et de jaune et je vais euh, créer quelques. Euh, comment on va dire ça Un fond, un fond un peu brouillé comme ça. Alors pour tout vous dire, je me suis lancée dans ces deux marque-pages sans savoir exactement ce que j'allais faire. Donc euh, la première des choses que j'ai pris c'est ce que je vous conseille d'abord c'est commencer lancez-vous et au fur et à mesure l'inspiration bien l'imagination va se développer au fur et à mesure donc vous aurez de des idées de, de comment on va dire ça, à compte goutte ou comme vous voulez, je veux dire, ça va venir petit à petit. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre travail, eh bien vous allez avoir d'autres idées, euh, vous allez être peut-être inspiré par quelque chose que vous avez vu quelque part, ou dans une vidéo, ou alors que vous avez vu dans un livre, un magazine, etc. Ou tout simplement, quelque chose que vous voulez expérimenter ou exprimer. Donc moi, pour l'instant, euh, je me suis beaucoup plus préoccupée de la couleur du fond, donc j'ai mélangé de l'orange avec du jaune, avec un peu de blanc pour laisser un peu de, de lumus, luminosité pardon, euh, à mon fond, pour lui permettre après de, de superposer par-dessus d'autres couleurs, etc. Et pour ce deuxième marque-page, euh, je vais euh, créer un sorte de dégradé, mais je vais surtout rester dans les tons rosés. Alors je reviens au premier marque page, comme j'avais toujours les bouchons sous mes mains et eh bien je vais euh, tamponner quelques petits motifs juste pour faire du remplissage et ensuite je vais, euh, je vais les reprendre, vous allez voir je vais dessiner euh, quelques motifs mais vraiment au hasard, laissez le hasard des fois vous guider vous allez voir on, on, on arrive à faire des choses extraordinaires. Alors pour ce deuxième je vais quand même réaliser quelque chose de figuratif. Et alors pour celui-ci, je vais réaliser surtout des dessins, des dessins en noir avec de la peinture noire. Donc je ne la dilue pas dans l'eau parce que je vous ai dit que la peinture est assez fluide, elle est très liquide. Donc je la, je la garde comme elle est et euh, j'essaie un petit peu de, de l'utiliser comme un gros feutre noir. Si vous, donc si vous n'avez pas un Posca noir, utilisez cette peinture, euh, le, je veux dire la couleur noire telle qu'elle est et vous essayez de dessiner des tiges assez fines. Et, et alors pour, pour reprendre le, le premier marque-page j'ai laissé sécher et je vais casser un peu cette comment on va dire ça, cette sur, surcharge pardon de couleur avec du blanc je vais apporter de, de un peu de légèreté avec du blanc et je vais après, au fur et à mesure, inventer des motifs, etc. Donc c est, c est, moi je vous ai dit, je pars de rien et au fur et à mesure j'ai des idées. Je reprends le même blanc qui est le gesso. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez utiliser ce gesso comme de la peinture blanche. Vous pouvez faire du deux en un. Donc je vais remplir mes pétales et mes feuilles pour pouvoir un petit peu les travailler avec d'autres couleurs et donc je vais utiliser au fur et à mesure des, des, des feutres euh, d'abord je vais euh, utiliser ce feutre ci de chez color peps euh, je vais faire quelques contours et puis après je vais reprendre par dessus avec un autre feutre vous allez voir et, et donc voilà moi c'est vraiment des feutres de récup j'ai récupéré ces, ces feutres de, de la trousse de ma fille euh, donc euh... <rire> pourquoi jeter des feutres même des feutres qui ne fonctionnent plus on peut faire pas mal de choses avec vous allez voir dans une autre vidéo mais bon je dois faire le montage et je vous montrerai ce que j'ai fait mais c'est vraiment une micro vidéo mais j'essaierai quand même de vous la poster euh, peut-être ou alors sur instagram euh, donc avec ce feutre ci je reprends euh, mes motifs euh, par dessus mes motifs pardon pour euh, pour créer un contraste entre le blanc et le noir Alors, je souligne certains endroits euh, pour, euh, pour embellir un petit peu mon, mon marque-page. J'utilise aussi la technique du doodle. Hein. Euh, je vais un petit peu dessiner quelques motifs, etc. Mais tout ce qui me passe par la tête, hein, je, n je vous ai dit et je le répète, je ne sais pas exactement ce que je vais faire au début et au fur et à mesure. Euh, je tente un trait par-ci, un trait par-là, etc. Et, et au fur et à mesure, vous voyez, vous essayez d'équilibrer et de voir si ça, si ça donne bien. Mais si ça ne donne pas bien, il bah, y a toujours de la peinture blanche pour camoufler, ou euh, pour effacer, hein, entre guillemets. Et euh, vous repassez par-dessus. Je, euh, je vais ensuite prendre des crayons de couleur et je vais un petit peu euh, colorier pour, euh, pour adoucir un petit peu ce, ce, ce ton blanc qui pour moi était très imposant. Euh, donc je vais, euh, je vais colorier vraiment légèrement pour, pour avoir un, un peu de transparence entre le blanc et, euh, et, et le bleu du crayon de couleur et puis euh, je vais encore colorier avec des pointillés à l'intérieur de, de certaines fleurs et ensuite je vais repasser par dessus avec du posca. Euh, juste pour créer un peu de contraste entre euh, la couleur que je viens d'ajouter avec le crayon de couleur et le posca et comme je vous ai dit il y a toujours moyen de camoufler soit en euh, peignant par dessus carrément avec du blanc ou alors en intervenant avec du posca le posca blanc peut un petit peu alléger la couleur que vous avez mis que vous trouvez qui est assez imposante donc si vous avez mis par exemple trop de rouge et eh bien pour casser euh, cette intensité, ajoutez quelques pointillés ou quelques motifs. Je reprends mon deuxième marque-page et je colorie quelques endroits, euh, le, le, le coin de mes petites feuilles, et je fais monter un petit peu cette couleur avec un pinceau euh, humide, donc j'essaie un petit peu de fluidifier euh, cette couleur. Euh, ce sont des, euh, des, des, des, des feutres écoliers, pardon et donc ils sont solubles dans l'eau. Donc C'est ça qui est vraiment chouette avec les, les feutres écoliers. Pas tous, mais surtout avec les Color Peps, on, on sait les utiliser comme des, comme des feutres aquarellables. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter des feutres de grandes marques, comme les Tombow, qui sont vraiment excellents. Vous pouvez déjà dépanner avec ça, et au fur et à mesure que vous... Vous, vous gagnez un peu d'expérience et, euh, et, et voilà que, que, que vous vous lancez vraiment dans la matière et bien vous pouvez investir dans du matériel assez coûteux qui vaut la peine bien sûr mais euh, pour commencer ça ne sert à rien d'acheter beaucoup de matériel il suffit pff, des fois de rien du tout pour faire de, de jolies choses ce qui, ce qui compte c'est euh, se lancer euh, et puis pratiquer et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous allez progresser et l'imagination, la créativité va se développer au fur et à mesure de vos expérimentations. Si je peux me permettre de vous conseiller un point important c'est que comme dans le dessin et pareil aussi en peinture si vous voulez vraiment donner beaucoup de profondeur à votre dessin ou à votre peinture surtout en dessin jouez avec les différentes tonalités de, de, de crayon, de mine de crayon là ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord commencé avec un, un traçage assez épais. Vous avez vu, j'ai utilisé le feu, euh, le, la peinture. Donc j'ai tracé avec le pinceau, les tiges, etc. Et au fur et à mesure, je, je, je suis revenue par-dessus ma peinture avec euh, un traçage léger, très très fade, euh, qui était le rose. Donc, j'ai redessiné les tiges, etc., en rose, ce qui m'a donné ce, ce sentiment d'arrière-plan. Donc, jouer avec les différents niveaux de plan. Et, euh, et maintenant, je reprends par-dessus avec un feutre noir, euh, un stade l'air, avec une mine vraiment fine, une mine M. Ouais, un médium, pardon donc voilà, je reprends par dessus, je, tra je trace quelques, quelques tiges et je, je mets quelques petits rappels euh, dans certains endroits, par exemple à l'intérieur des pétales, euh, etc. Juste pour avoir un peu de, de richesse au niveau du trait. Donc tantôt vous aurez des traits épais, fins, fades, etc. Et c'est ce qui enrichit un dessin ou une peinture. En peinture c'est jouer avec les, euh, les largeurs de, de brosse et de pinceaux ça c'est vraiment euh, ce qui euh, ce qui donne une peinture intéressante et en dessin c'est jouer avec les différentes euh, duretés de mine maintenant je, je prends mon unibol mon stylo gel blanc euh, à pointe fine et je repasse sur certains endroits euh, pour euh, d'abord marquer quelques contours euh, c'est à dire sur, ce, sur certains traits épais et eh bien je vais je vais casser un petit peu cette épaisseur euh, et je vais euh, tracer quelques traits tout fins euh, blancs euh, pour euh, pour créer un peu plus de profondeur et puis euh, pour créer aussi des motifs à l'intérieur de, de ces petites feuilles. Donc euh, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je vais jouer avec euh, les, les différentes... Euh, largeur de, de, de des pointes par exemple le posca euh, ben, la pointe est assez épaisse vous voyez bien que j'ai fait euh, carrément des, des gros des gros points et avec ce stylo gel je j'arrive quand même à faire des euh, des cercles des petits cercles avec un traçage très fait très fin pardon et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus élégant comme ça tout en restant dans la finesse Vous pouvez toujours euh, reprendre par dessus avec d'autres feutres soit d'autres couleurs ou alors des couleurs un peu plus contrastées, c'est à dire plus foncées, pour euh, pour aider un petit peu certains endroits à mieux ressortir créer des contrastes de nuances etc ou alors des effets de profondeur comme je vous ai dit tout à l'heure euh, et comme ça vous allez jouer avec les, les reliefs ou alors avec les différents euh, plans arrière-plans etc euh, sachez aussi que tout ce qui est devant tout ce qui est rapproché est contrasté et que tout ce qui est éloigné est fade euh, donc voilà Voilà ce qu'il en est euh, concernant la réalisation de ces deux marque-pages originaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné euh, des idées euh, pour vos prochains, euh, vos futurs marque-pages. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner euh, à ma chaîne, euh, non seulement pour me soutenir, à vous produire davantage de vidéos parce que bon... Euh, c'est vrai que ça prend énormément de temps, le fait de réaliser, etc. Mais bon, c'est toujours un plaisir de vous créer et de vous produire euh, du contenu qui pourrait vous, vous enrichir euh, au niveau euh, créatif. Et, euh, et pour booster aussi votre imagination, votre créativité, vous encourager à vous aussi, à vous y mettre. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut. Euh, non seulement vous allez m'encourager à vous produire, mais aussi soutenir ma chaîne et... Euh Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos concernant le dessin, la peinture ou le coloriage. Et euh, si vous êtes intéressé par la formation coloriage, je vous invite à lire la barre d'infos dans la description. Je vous ai mis le lien qui vous envoie qui vous envoie directement euh, directement vers la page euh, concernant euh, ma formation coloriage. Euh Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous offre deux e-books. Euh, le premier qui vous explique le matériel en détail avec mes meilleurs conseils. Euh, les trucs et astuces etc. Le deuxième dans lequel j'ai mis 101 idées euh, de dessins euh, qui, euh, qui, qui vont vous inspirer euh, pour vos prochains dessins et alors ce sont quand même des idées illustrées en images de grande qualité et euh, tout de suite après euh, vous recevrez aussi en même temps dans ce pack, c'est un kit de dessin, que j'appelle un kit de dessin c'est deux e-books et deux vidéos tutoriels, deux cours de dessin, de sujets différents qui vont vous booster, qui vont vous apprendre comment dessiner de sujets différents, que vous allez découvrir au fur et à mesure donc tout ça vous allez le recevoir en vous inscrivant à mon site, vous allez cliquer dans le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez vous retrouver sur la page concernée, vous mettez votre Adresse email, et tout de suite vous recevrez mes deux ebooks et euh, successivement mes euh, deux vidéos euh, tutoriels. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochains tutos ou alors un prochain article sur mon blog. Merci d'avoir visionné euh, cette vidéo et merci pour vos encouragements. Je vous fais un gros bisou et à très vite.